Bonjour Léna Bonjour papa Ça va mon amour Oui. Léna Ici c'est Paris Paris et je... Et Marseille C'est de l'eau <rire> Papa il va te poser des questions, d'accord euh, Est-ce que t'aimes bien Kylian Mbappé Oui euh, Est-ce que t'aimes bien Dimitri Payet Non Est-ce que t'aimes bien Cavani Oui Est-ce que t'aimes bien Luis Gustavo Non Et Marquinhos, tu l'aimes bien euh, et Abdinour, tu l'aimes bien Non. Euh, tu préfères Sago Silva Oui. Euh, Est-ce que tu l'aimes bien Steve Mandanda Tu sais, le gardien de Marseille Non. Euh, Est-ce que tu l'aimes bien Tovin Non. Tu préfères ouais. Lucelso Oui. Euh, Est-ce que tu l'aimes bien. Paris Ouais. <rire> tu l'aimes bien Clinton Non. Pas toi. Non. Est-ce que tu l'aimes bien, Rudy, Gar Rudy Garcia Non. Tu préfères Runa Oui. Bon, en gros, tu n'aimes pas Marseille non. Tu préfères qui Paris. Et on peut chanter une chanson Allez. Italien et parisien. L'école de Malaisien. Neymar. Neymar. Bon, Léna. Ici, c'est. Au revoir Au ouais. revoir. Tu fais un bisou à ton, ton maillot